Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. Je suis l'apôtre Alain Patrick et j'ai avec moi le pasteur Isaac. Bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. J'ai avec moi le pasteur Gentil et le pasteur Darius. Bonjour, bonjour mes bon chers, bonjour, chers bonjour, Nous sommes en train de parler d'un thème très important. Nous sommes mm -hmm. parce qu'on est dans une série que les internautes sont en train de découvrir mm -hmm. hein, sur les pensées. Mm -hmm. Et euh, vraiment, on leur a dit déjà des choses, on leur a donné des clés mm -hmm. déjà importantes. Et aujourd'hui, mm -hmm. on va parler de comment conceptualiser ces idées et comment les mettre euh, à plat hein, mmh. pour euh, pour pouvoir réussir sa vie bonne mmh. <rire> idée tout d'un coup en fait il fallait voir le, le, <rire> le regard du pasteur écarté tout d'un coup <rire> je me je me suis re, je me suis mis à repenser au euh, au néologisme du pasteur d'aristide oh, ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais mais qui disait quoi en fait dans bon, dans non, les missions conceptualiser conceptualiser conceptualiser je veux pas en dire non, mais on a vraiment vu ce thème important, la pensée, et que ouais. la pensée nous permet de créer. Et euh, on a également parlé du subconscient, comment ouais. le fait de d'imprimer, de renverser les forteresses mm, mm, mm. Euh, en ciblant le subconscient. Bon, on a dit tellement de choses, mais voilà. <rire> on a dit <rire> beaucoup de choses. Parce que oui. oui. On a parlé également de la force des émotions. Oui. Donc, on a dit ah, que les oui. émotions oui. avaient ouais. une force et, les, mm. et mm. la force que dégageaient les émotions venait de notre, pouvait venir de notre éducation, mm. de notre environnement et ainsi de suite. Ouais. Oui, merci encore, à Apote, pour l'opportunité. Mmh. Euh, C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des paradigmes, on a parlé du de, de fait que notre culture va aussi ne fabriquer les, les personnes que nous sommes. Et on a parlé du fait qu'il y a des forteresses positives et des mmh. forteresses négatives. Mmh. On parlait du fait que les mauvaises forteresses vont nous empêcher, vont repousser la parole de Dieu, mmh. mais que les bonnes forteresses de Dieu, de la parole de Dieu, vous repousser les mauvaises pensées en fait. On a essayé d'expliquer les mécanismes. On a dit que les pensées sont des forteresses parce qu'elles s'enracinent en fait. Elles s'enracinent, elles ne sont pas forcément faciles à déraciner et enlever. On a expliqué que si ça fait près de 30 ans que vous combattez contre des pensées ou que vous vivez dans un système de pensées, bien sûr que ça ne prendra pas une semaine à renverser. Bien sûr qu'il faut être persévérant, il faut déclarer tout le temps, méditer tout le temps. Euh, etc etc euh, en fait on a vu hein, depuis qu'on a démarré cette étude que les pensées sont une très bonne chose Amen. que Dieu nous a donné parce que les pensées Dieu nous les a donnés pour visualiser notre monde et pour créer notre monde okay? et euh, donc moi j'en déduis que euh, les pensées nous permettent d'avoir des idées hein? des idées quelqu'un mm -hmm. disait que les idées c'est i idée, inspiration divine mm -hmm. pour pouvoir créer notre monde pour mm -hmm. pouvoir penser notre mm -hmm. monde c'est vrai que nos pensées vont en fait Vont, nos idées, nos pensées vont générer des idées et les idées comme on peut le voir aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à s'enrichir parce qu'ils avaient des bonnes idées, parce qu'ils avaient réussi à avoir des idées qui euh, qui la société, qui aident la société et qui révolutionne le monde d'ailleurs. Mm -hmm. D'ailleurs tout ce qui nous entoure aujourd'hui c'est l'idée de quelqu'un mm -hmm. et il y a beaucoup beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été inventées, mises en place, mm -hmm. qui nous facilitent la vie, qui nous permet de de vivre une meilleure vie en fait. Donc mm -hmm. je pense que les pensées peuvent euh, peuvent générer des idées qui peuvent vraiment améliorer notre vie et même nous rendre prospères. Enfin. Ah, oui. Ça. Et, et je veux peut-être, si on revient un peu à la définition que le pasteur Gentil a donnée dans l'une des émissions de ce thème, mm -hmm. en parlant de, de pensée, qui, qui se rapporte au fait de concevoir, le fait mm -hmm. de méditer. Et on voit que quand on se met dans cette attitude où on médite, finalement, on peut attirer vraiment des, des idées. Mmh. Donc la méditation dans ce domaine des pensées mmh. est vraiment importante. Moi, je pense, que même on le voit malgré les païens, comment ils ont su attirer des bonnes idées. On va nous dire que le, au ciel, les rues sont pavées d'or. Parfois, je mmh. me pose la question, mais qui a eu l'idée, par exemple, des, des, des routes sur la terre ou d'autres mmh. choses qu'on voit aussi qui sont sur la terre mmh. Donc ça montre quand même, ce sont des personnes qui sont mises à méditer mmh. et mmh. tout d'un coup, une idée divine, quelque chose qui au ciel mm -hmm. a été téléchargé par une personne sur la terre. Mm -hmm. Donc on voit vraiment l'important de penser et surtout l'important de réfléchir mm -hmm. dans un cadre optimale pour la productivité. Vraiment, méditer, c'est comme ça qu'on attire des idées. Mmh. On prend l'exemple d'Einstein. Je pense mmh. on dit que le monsieur était en train de... ou bien d'autres. Tout d'un coup, une illumination arrive, une mmh. idée. Mmh. Bon, on voit vraiment euh, la méditation quelque chose ça Moi, même. je suis de ceux qui pensent que la richesse d'un individu, ce sont ses idées innovantes. Amen, Amen, Moi, je Amen. crois sincèrement, parce Amen. que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mmh. si vous n'avez pas d'idées, vous, mmh. vous allez devenir pauvre. et Vous pouvez être pauvre, mais si vous avez des idées, mmh. et encore mieux, si vous vous avez la sagesse de ouais. euh, mettre... Ces, Ces idées sur a... pied, amen, amen. vous deviendrez très très riche mm -hmm. en fait. J'ai discuté un jour avec euh, mon beau-frère et il me disait euh, il me dit Alain Patrick je n'avais pas imaginé à quel point j'étais pauvre dans mes idées. Mm -hmm. Il dit j'étais vraiment pauvre dans mes idées je n'avais pas des idées. Il wow. dit dès l'instant où je suis en contact avec tel frère mm. c'est bizarre quelque chose s'est comme passé dans ma tête mm. et j'ai commencé à avoir des idées. Mm. Et, et vous savez euh, mon beau-frère c'est un homme d'affaires il mm. a toujours des nouvelles idées. Wow. Et quand vous voyez les hommes les plus riches de la planète, c'est oui. euh, ah, Ils ont, des idées, hein. ils ont amen, eu des amen, idées. Bah, oui. C'est la même chose idées. pour Salomon. Lorsqu'on mm -hmm. regarde Salomon qui était dans sa génération, l'un des hommes les plus influents et les plus riches qui mm -hmm. a stabilisé, en tout cas, son père a stabilisé l'Aïda, a stabilisé le royaume. Mais mm -hmm. durant son règne, il n'y a pas eu de guerre parce mm -hmm. que euh, Salomon a eu l'idée d'offrir à Dieu des holocaustes, ça mille holocaustes. Et mm -hmm. cette idée était tellement géniale qu'elle a provoqué la manifestation de Dieu. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, lorsqu'on a des, des, des très bonnes idées et mm -hmm. qu'on sait mettre en œuvre, surtout on se donne les moyens de les mettre en œuvre. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, vont avoir une idée, vont se dire, j'aimerais bien semer 1000 euros, mm. mais ils ne vont pas mettre les moyens en œuvre pour semer. Donc il y a le fait d'avoir l'idée, il y a le fait mm -hmm. de disposer les, les, les éléments de sorte à ce que je puisse mettre en œuvre mon idée. À partir mm -hmm. de ouais. ce moment-là, quelque chose arrive et la richesse se manifeste dans de tels moments. Mm. Je pense vraiment que le, le fait d'avoir de savoir bien organiser ses pensées avoir des bonnes idées c'est non seulement une richesse pour nous mais pour les autres aussi mm -hmm. parce que comme tu dis par exemple il y a une personne euh, ils sont, ils sont avec qui il est rentré en contact et je pense que quelque chose s'est passé il a communiqué une façon de fonctionner au c niveau ça, des idées c ça. ce qui a fait que euh, désormais il a enrichi en fait mm -hmm. mais parce qu'il il lui a communiqué une idée ou une façon de fonctionner et je pense que euh, si nous, nous, nous arrivons à maîtriser nos idées, à mettre vraiment de l'ordre dans nos façons de penser, mmh. on, on peut être riche, on, on va même être riche. Mmh. D'ailleurs, on se rendra compte que tout ce qui a été inventé vient d'abord d'une idée. Il mm n'y -hmm. a rien mm -hmm. qui vient tout seul comme ça. Il y a d'abord mm -hmm. eu une idée. Ah, mais... C'est très logique, hein, je sais, mm -hmm. bien. <rire> et je non, sais non, bien. Non, c'est vrai. Mais ça vient d'abord d'une idée. Ce que j'ai remarqué, mais on voit au les, les pensées ou les idées sont, mm -hmm. sont transmissibles. Mm -hmm. enfin, mm -hmm. Je dirais, on dirait que les, les idées, enfin, surtout les pensées, véhiculent une certaine énergie, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. Et, et c'est ce qui fait qu'une pensée peut être contagieuse, c'est ça ce qui fait que par exemple, si on s'expose, on est dans l'environnement de quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui mmh. est riche, comme tu as dit, mmh. mais on va tout d'un coup, on va commencer à être productif, on va commencer à être inspiré. Mmh. D'où même l'important de lire beaucoup mmh. de livres. On voit quand mmh. on lit des livres, en fait, on devient productif en termes d'idées. Et mmh. c'est comme ça qu'après, euh, bon... Reclige... Parce que chose, tu, tu as utilisé mmh. un mot productif, parce mmh. qu'en fait, les idées, c'est le côté productif des pensées. En fait, mmh. C'est mmh. ça. Mmh. C'est le côté productif des pensées. Et ah, si ouais. vous n'avez pas euh, façonné vos pensées de telle sorte qu'ils vous donnent des idées mmh. innovantes, mmh. Euh, vous c'est. <rire> Je suis vraiment étonné hein, de voir des personnes il y... même à l'église, mm -hmm. il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie en fait. Mm -hmm. Ils ne savent pas du tout en fait. C'est-à-dire que ces personnes vivent au jour le jour. Mm -hmm. Vous avez l'impression que voilà, si vous ne leur donnez pas des idées, ils ne vont rien faire en oui, fait. Ça, ça mais, mais vos idées doivent être... En fait, vos pensées doivent être productives. Mm -hmm. euh, et la productivité des pensées, ce sont des idées. Vous ne serez jamais riche, vous ne construirez jamais une vie comme Dieu la veut, mm -hmm. sans les idées. C'est important de comprendre que Dieu peut vous révéler le plan qu'il a pour vous. Hein. Mm -hmm. Et il peut le faire en une phrase. Yes. Et vous pouvez entendre la voix de Dieu. Mm -hmm. Je ferai de toi un homme de Dieu puissant mm -hmm. qui va... Euh, transformer l'image de la francophonie. Amen, amen, amen. Maintenant, ce qui va amener cette prophétie à se concrétiser, oui. ça va être les idées amen. que tu vas développer autour amen, de cette amen. parole amen, amen. prophétique, en amen, fait. Amen, Dieu, Dieu est un Dieu d'idées. Mm -hmm. Lorsqu'il va, il va dire à Jérémie dans Jérémie 1,5, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Mm -hmm. Et je t'avais appelé prophète des nations. Ça veut dire ça. que Dieu, en fait, connaît déjà ce qu'il va faire avec chacun des êtres mm -hmm. humains. Mm -hmm. Il a déjà une idée, il a déjà un plan. Il a déjà des projets. Mmh. Et si nous sommes à l'image de Dieu, créés à l'image de Dieu, ça veut dire que même en chacun de nous, il y a cette capacité d'avoir des idées. C'est comme euh, ceux qui sont des parents. En regardant ceux qui, sont vraiment, ouais. qui ont plusieurs enfants, ils savent là où ils veulent emmener leurs enfants. Même mmh. si les enfants, plus tard, vont aussi choisir ce qu'ils veulent faire. Ouais. Mais chacun des parents a une idée de ce que euh, son enfant peut devenir. Mmh. Et, et c'est exactement la capacité que Dieu nous a donnée, que mmh. Dieu a investi en chacun de nous. Il suffit de voir la vie même de Jésus. Jacob, Jacob, à un moment donné, va être là et il se retrouve chez Laban. Mmh. À un moment donné, il est chez Laban, il doit s'en sortir de, mmh. de chez Laban. Il va avoir une idée, Dieu mmh. va lui donner une idée, celle de prendre certains types de brebis mmh. et pour en donner une certaine, une certaine lignée, une certaine... Mmh. Euh, euh, le, lignée, le terme oui, est, est, cher. Ça, est Une vrai, certaine est lignée. Oui. Et en partant de cette idée-là, il va s'enrichir, il va pouvoir se détacher de Laban. C'est ça C'est très important. Mmh. Et on voit vraiment encore une fois ce que la méditation va faire dans, dans cet épisode de Jacob. Mm -hmm. Mm -hmm. Je pense qu'on voit que, comme l'apôtre, en fait, il avait toujours cette vision-là. Je pense qu'il savait qu'il avait une certaine destinée mm -hmm. et il marchait toujours avec ça, malgré les circonstances, malgré les, les obstacles. Mm -hmm. Donc, il a été toujours en train de méditer, il pensait fortement à ça. C'est comme ça, dans cet esprit méditatif qu'encore une, une fois, une idée mmh. va jaillir. Mmh. Parce qu'on nous dit quand même, ce n'est qu'après que Dieu va lui parler. Mmh. Mais avant, on voit au moins une illumination mmh. qui mmh. lui donne l'idée de croiser, de mettre les, des branches d'arbres et tout mmh. ça pour créer un type d'animaux comme ceci, ci de blanc, de noir et d'autres. Mais c'est vraiment l'illumination. Mmh. Et, et c'est là on voit quand même qu'il y a quelque chose qu'on a au-dedans de nous, mmh. en fait, qui peut attirer peut-être une idée qui planait, en fait, notre, notre âme est vraiment un aimant à aider. Mmh. Ouais. Quand on médite, mmh. d'où l'importance la méditation, parfois d'être seul. Moi, j'aime mmh. bien le silence. Je pense mmh. que quand il y a le silence, mmh. cet aimant-là qui est mon âme peut vraiment crier, peut vraiment attirer les idées. Mmh. Parce qu'on nous montre après, ce n'est qu'après que Dieu lui parle. Mmh. Mais qui lui dit que ça va marcher de croiser <rire> C'est incroyable mmh. Là, et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je n'aime pas perdre mon temps à penser du mal des gens non. Parce que c'est contre-productif en non, fait Je préfère occuper mes pensées mm -hmm. sur l'essentiel Parce que quand je me mets à penser l'essentiel yes. Mes pensées deviennent productives amen, et mes amen, pensées amen. me donnent des idées amen, innovantes amen, amen, amen, Vous amen. ne pouvez pas améliorer votre mariage mm -hmm. sans nouvelles mm -hmm. idées mm -hmm. Vous ne pouvez pas améliorer votre amen. ministère sans nouvelles mm -hmm. idées non, amen, Vous amen, ne amen, pouvez amen. pas améliorer euh, votre fonction au travail sans nouvelles idées vous Amen. ne pouvez même pas améliorer votre apparence sans nouvelles Amen. idées. C'est pour ça que l'occupation de vos pensées mm -hmm. est extrêmement importante. Mm -hmm. Moi, je vois des chrétiens qui passent leur temps à réfléchir sur euh, telle personne m'a mal regardé, mm -hmm. telle personne a eu tel comportement oui. sur moi, euh, telle personne a eu ceci, cela. Et je dis souvent à ces chrétiens-là, mais en fait... Penser prend du temps. Mm -hmm. <rire> et, et, et, Ça temps, a a <rire> oh Ça prend du temps et de l'énergie. <rire> ah. Et, et c'est important. D'où la vision va également va être un facteur qui mmh. va nous pousser à être productif en termes d'idées. Mmh. Quand on est un objectif, on pense tellement à ça, au moment où les idées vont commencer à venir. Mmh. C'est comme quand tu parles du ministère, ainsi sur du mariage, mmh. les personnes ont besoin de se visualiser. Ça. Voilà ce que je veux devenir. Maintenant, quand on pense à ça, mm. les idées pour y arriver, je mm. pense c'est le pasteur gentil qui dit en fait, on a un objectif, mm. on est justement, on ne sait pas comment y entrer. Je pense qu'il mm. faut toujours avoir les yeux rivés sur mm. l'objectif. Mm. Quand on pense à ça, on pense à ça, tout d'un coup, les idées pour y arriver vont venir. C'est mm. important de tout se visualiser. Je veux que mon ministère soit comme mm. ça. Mm. Je veux que mon mariage soit comme mm. ceci. Je suis focalisé là-dessus. Quand je médite, je pense à ça. Les idées vont commencer à venir mm. pour m'amener vers ça. Mm. La visualisation. Maximiser. Excusez-moi je vais je vous donner la, la parole. Maximiser votre temps amen. en développant des bonnes pensées. Amen. Parce que vous savez, le temps ne s'arrête pas quand vous commencez à penser. Oh, Dans me... le monde physique, le temps continue <rire> amen, en fait. Amen, amen, amen, Moi, j'ai vu des personnes en fait cuisiner à un moment donné. Il y a la est <rire> qui est en train de cuire. Il s'arrête un moment donné, ils bug. Ils sont en train de penser, ils pensent, ils pensent, ils pensent. Et Là, pendant ce temps, la mamie est en train de brûler en fait. Oui, oui. Donc le temps, pense, le temps oui, passe. passe oui, ah, non, si passe. vous n'utilisez pas à bon escient hein, mm -hmm. vos pensées. Mm -hmm. la, la Bible va dire que celui qui cherche trouve. Mm -hmm. Et je pense que le fait de réfléchir, mm -hmm. réfléchir pousser notre réflexion, orienter nos pensées, mm -hmm. c'est une façon de chercher mm -hmm. en fait. Ça. Et lorsqu'on cherche, on trouvera forcément. C'est pourquoi j'ai beaucoup, beaucoup de mal euh, à comprendre les gens qui vont se, se heurter à un problème et qui vont se dire bah, « il n'y a pas de solution ». Mmh. Ils vont s'arrêter là Alors mmh. que l'idée c'est de pousser la réflexion Peut-être même que le problème est là Pour t'aider à trouver d'autres idées ça. La plupart, il y a beaucoup de médicaments Même d'inventions qui ont été trouvés par accident mmh. C'est-à-dire la personne cherchait une chose Mais mmh. elle a découvert autre chose ça. Mais elle était sur le chemin Pour découvrir, pour chercher Parce qu'elle avait un objectif Elle cherchait mmh. quelque chose Mais elle découvre autre chose qui va peut-être la rendre riche Ou peut-être guérir des maladies mmh. Mais c'est mmh. mmh. comme ça que Christian Colomb a, a, a, a, a découvert, découvert l'Amérique hein. Il, il vous cherchait l'Inde Il, il découvre l'Amérique et du coup, et, et aujourd'hui, il est dans l'histoire. Et c'est ça. Et même, il y a beaucoup de médicaments qu'on a découverts par hasard. C'est-à-dire qu'on on cherchait des choses, mais on découvre autre chose. Mm -hmm. Donc, je pense que euh, euh, le temps qu'on doit prendre, c'est de chercher par rapport aux problèmes qu'on rencontre. Peut-être mm -hmm. même que le Seigneur veut nous guider ailleurs mm -hmm. pour découvrir autre chose, nous rendre riches, nous faire connaître, ouais. ou bien même, nous permettre de sortir de, des problèmes bien plus grands mm -hmm. qu'on qu rencontrera demain. Mais, et c'est euh, pour ça qu'on avait dit à l'une des émissions que parfois, l'attitude va être importante, en mm -hmm. mm -hmm. fait. On pense on ne doit pas être négatif Par exemple, quand on mm. rencontre une équation à deux, trois inconnus, je ne mm. sais pas. On doit toujours se dire qu'il y a une solution Jamel. et mm. toujours avoir cette attitude méditative. Mm. Comment ça peut se faire Même nos erreurs doivent nous apprendre. C'est mm. assez remarquable. Mm. Quelqu'un pouvait dire que les solutions gravitent autour de des problèmes les gravitent problèmes de autour tout. de leurs solutions mmh, mmh, mmh, parfois mmh, mmh. si tu rencontres quelqu'un rencontre un problème c'est sûr que la solution n'est pas loin mmh, mmh, mais c'est mmh. l'attitude méditative mmh. qui va donner cette illumination là mmh. on mmh. le voit avec Daniel il réfléchissait il lisait mmh. des livres il voulait comprendre comme on mmh. peut dit souvent c'est bon il voulait comprendre que Dieu va parler qu'une idée mmh. va venir donc mmh. l'attitude est importante. ça, ça, ça c'est effectivement très important on se rencontre également que Abraham se dirigeait vers Canaan mmh. dans, dans on lit Genèse 11 à partir du verset 41, je pense. Genèse se dirige... Euh, Genèse, bon, Abraham bon, se dirigeait... Bon. <rire> bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. <rire> ici, vous... C'est pas très gentil. C'est vraiment laïf. C'est chapitre 3 que je reste. <rire> non, Abraham s'est dirigé vers Canaan. L'idée est venue d'abord d'Abraham. Et ensuite, Dieu a dit, je te montrerai mmh, euh, là où tu dois mmh. aller. Donc. Et mmh. Dieu l'a conduit là où il était déjà mmh. en train de, de, de mmh. se dessiner. Donc, c'est important de réfléchir pour trouver les idées qui vont nous permettre de, de déclencher quelque chose dans notre destinée. Mais tu, mmh. tu parlais également de, du fait de mal voir les autres. Je pense mmh. que le fait de réfléchir mal des autres ne va pas nous permettre de les aider. Parce que nous sommes censés être des solutions pour les autres. Mmh. Mais si tu penses mal de la personne, comment peux-tu aider une personne sur laquelle tu penses mal Donc c'est mmh. important d'arriver à voir les autres comme Dieu les voit, adopter mmh. le regard de Dieu, adopter le mindset de Dieu pour mmh. pouvoir aider les autres. Ça, c est, c est, c est, ça ça va être la mentalité de Jésus parce que Jésus mmh. va regarder Simon. Il ne va pas dire, non mais Simon est, est trop changeant, comment on va faire et tout. Mmh. Jésus va dire, je vais changer son nom. Mmh. Et des fois même l'appellation qu'on a des autres autre, révèle mmh. notre système de pensée, va révéler comment on va agir envers les autres. Si on appelle tout le temps les autres, mais... non mais le nerveux, mmh. euh, le, le colérique, <rire> le susceptible, ça va déterminer comment on va agir mmh. Envers, mmh. Euh, envers les autres. En j'aimerais même ça, dire ça nous, ça nous... rend un peu. Ça freine notre fibre de la productivité quelque mmh. part. Mmh. Et... Non, ça nous bloque, hein. oui, Ça, ça nous bloque bon. parce que ce sont. En vérité, ce sont des pensées néfastes qui oui, vont ouais. générer des émotions toxiques. Euh, ça. Et les émotions toxiques ne font pas du bien ne nous à notre foi. C'est pas, pas possible. Et je comprends pourquoi Dieu va dire dans, je pense, dans deux pierres, qu'ajouter à votre foi mm. tous ces ingrédients-là, la, la fraternité, mm. l'amour et tout ça, c'est vraiment, on est vraiment dans l'esprit un peu des, mm. et des laborantins, En mm. fait, c'est mm. vraiment une incub mm. incubation. <rire> la foi est là. J'ajoute des, des ingrédients. Mais <rire> c'est vraiment à chaque ah, fois... Mais après, chose, mis mais, là, savez, <rire> gens. mais après, c'est assez remarquable de voir comment Dieu est comme un laborateur. Quoi. Il dit la foi est cet élément-là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre tous ces ingrédients-là mm -hmm. pour produire. Et faire effectivement, Pierre va dire quand ces choses-là sont en abondance, vous n'allez pas. Être ni oisif, mm -hmm. ni sans porter du fruit, quand ça même. Ça. On voit que c'est important de bien penser des autres. Parce que, mm -hmm. comme la poule vient de le dire, on aura, des bonnes, on aura des bonnes dispositions de, de mm -hmm. cœur qui vont nous rendre productifs, qui ça. vont même nous aider à tirer les bonnes idées. Moi, je mm -hmm. crois que les idées s'attirent. Il y a plein d'idées qui ça, ça sont par ah, là. C'est vrai, c'est vrai, vrai. L'énergie qu'on va dégager, bah, la poule je parle un peu des vibrations l'énergie, mm -hmm. mm -hmm. L'énergie qu'on va libérer. Va déterminer les idées qu'on va également attirer. Mmh. Si on libère de, une bonne énergie, mmh. on va attirer les bonnes idées, c'est ça? Et, et pour revenir à ce que même le pasteur Gentil disait tout à l'heure, il y a une idée qui m'est venue. Parce que, en fait, euh, la façon dont on va appeler les gens on va les considérer. En fin de compte, les paroles euh, reflètent des idées ou des mmh. pensées. Mmh. Parce qu'en réalité, nos paroles ne sont données pour communiquer mmh. mais ce que nous pensons mmh. et comment nous voyons les choses. Mmh. Donc, à partir du moment où tu véhicules un mot qui est négatif, en fait, mmh. tu es en train de véhiculer une mauvaise pensée. Mmh. Et à partir du moment où la personne en face ne sait pas comment esquiver ou refuser la mauvaise pensée, tu viens de communiquer une mauvaise façon de fonctionner. Et si la personne l'accepte, elle deviendra comme ça. Mmh. Donc, je pense vraiment qu'il est important que nous puissions comprendre que même les mauvaises idées, parce qu'il y a des bonnes mmh. idées mais il y a oui, des y a mauvaises, mauvaises idées, aussi, il y en a que, qui vont décider de dire, bon bah, comme Hitler, on va éliminer tous les juifs. Mmh. Par mmh. exemple, mmh. c'est une idée, mais mauvaise. Idée. <rire> mais, mais, mais mauvaise. mauvaise, mais mauvaise. Voilà. Elle peut et, se concrétiser. <rire> c'est ça. ça. Mais, mais c'est même concrétisé, <rire> oui. pas vraiment. mais Quelque En quoi. tout cas, voilà. Et donc, je pense que c'est important de comprendre que les idées vont venir, mais il va falloir que nous puissions avoir une bonne façon de fonctionner pour faire la différence entre les bonnes idées et les mauvaises idées. Parce que des personnes qui ont les mauvaises idées quand, et qui les mettent, à, à, qui mettent en pratique, mm -hmm. eux, eux, ils se disent que c'est des bonnes idées. Mm -hmm. hein. Ils sont convaincus de, de leurs erreurs, mm -hmm. de ce qu'ils font, en fait. Mm -hmm. Donc, mais il va falloir que nous puissions avoir la parole de Dieu et toutes, euh, toutes ces bonnes conceptions qui nous aideront à faire la différence. Parce mm -hmm. que c'est bien d'avoir des idées, mm -hmm. mais il faut les bonnes idées. Il faut les bonnes, ouais. euh, en fait, les pensées sont tellement importantes pour notre succès. Hein, amen, que, amen, amen. En fait, déjà, pour pouvoir concevoir notre vie, mm -hmm. nous pensons nous la concevons dans les pensées. Amen, amen, Et après, amen. nous passons en, en, en, ah, okay. en action. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, même, euh, le champ de bataille, on entend parler du combat de la foi. Mm -hmm. On voit mm -hmm. l'apôtre Paul encourager mm -hmm. euh, Timothée, combat mm -hmm. le combat de la foi, tout amen. ça. Mais où est-ce que le combat de la foi se déroule, en fait mm -hmm. Parce qu'un combat, il faut un champ. Mm -hmm. il, faut un champ sympa, il faut un champ de bataille. Il faut un champ de bataille, en fait. En, encore une fois, là, euh, le combat de la foi se mène où en Dans cas, le champ de bataille des, des pensées. pensées, pensées de, vrai, de, de, voilà. Donc, <rire> si vous ne si vous comprenez pas l'importance de, de discipliner les pensées, mm -hmm. l'importance aussi d'utiliser vos pensées à bon escient, bon oui. en oui. fait... Votre vie se réussit ou s'échoue Déjà dans les pensées dans les pensées. dans les pensées Parce que la façon dont quelqu'un pense mm. euh, Il va parler d'une certaine mm -hmm. façon mm -hmm. Et vous pouvez déjà dire Si cette personne là Exactement. va échouer oui. ou oui. réussir Mais Parce dans que même. son langage va donner une image de ses pensées Or ça. ses pensées vont montrer là où il va Or ça. du coup le, dans son langage, Et d'ailleurs si j'aime bien ce que tu dis souvent à Pote mm. C'est qu'il y a un langage de foi en fait. ça. Une personne qui parle espérance Qui parle succès Qui parle réussir en fait mm -hmm. Qui persévère dans ce genre de choses mm -hmm. Il est difficile qu'elle puisse échouer oui, parce ça. que tôt ou tard, son langage va ah, l'amener à ah, réussir. C'est exactement ça. Man. Ah, parce qu'effectivement, on voit que le langage va produire cette énergie-là qui va attirer les, les bonnes choses mm -hmm. autour de sa vie. Mais c'est pas parlé de <rire> hein, Parce que c'est vrai que c'est au <rire> moins une image qui, qui, qui met toujours. Parce que <rire> ça, c'est <rire> propre, parce que exact. Dit, Mais il dit que la révélation n'est J'aime <rire> tellement cette image d'énergie. Je crois vois que l'énergie va attirer. Si c'est ouais. une énergie positive, tu vas attirer les bonne chose, bonnes choses, mmh. les bonnes circonstances. Je pense même en termes Et, et, et J'ai bien aimé ce que tu disais en parlant du combat de la foi. Mmh. Je pense qu'on pense que combat de la foi, c'est on va essayer peut-être d'attaquer les gens. Le combat de la foi, c'est mmh. toujours maintenir mmh. Comment les bonnes idées, les, les bonnes, bonnes pensées, c'est les, les imprimer à son subconscient. C'est vraiment ça. Et c'est ça que je pense Paul va dire dans ses intimités. 6 combat le bon combat, de la foi, il ne dit même pas d'abord « essaye de chasser un démon, essaye de... » Je ne sais pas parler mal les gens, c'est toujours « saisis la vie, confesse la parole de Dieu, mmh. maintiens ça. » Parce qu'il sait que quand je confesse la parole de Dieu, ça va déterminer, encore une fois, l'énergie tout ce qui va se passer après comment mm. je veux me comporter comment je veux voir les choses mm. c'est vraiment ça la façon Joyce Meyer a écrit un excellent livre là-dessus où de de elle parle le, le mm. champ de bataille des pensées mm. et, et la Bible va dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle mm. je pense mm. qu'ici cœur c'est pas seulement l'esprit c'est mm. même nos pensées mm. l'abondance la de, de la nos porte, de, la porte de l'esprit exactement mm. l'abondance de nos pensées la bouche va parler mm. Mm. et c'est pour ça que Dieu va, va reprendre Sarah lorsqu'elle va rire parce que elle révélait le fond de sa pensée l'ange parle il va dire l'année prochaine, à la même période, tu vas avoir un enfant, elle mm -hmm. va rire. Et il dit, non, tu as ri. Et elle dit, non, je n'ai pas ri. Pourquoi ouais. Pourquoi il va la reprendre dessus Pourtant, il aurait pu laisser passer, mais c'est mm -hmm. parce que le fait de rire démontrait l'absence la de foi. Et l'ange dit, non, je ne peux pas laisser passer ça, parce mm -hmm. que ses pensées vont, doivent s'aligner pour produire de la foi. Mm -hmm. Et il va dire, non, tu as ri. Il ne faut, faut plus que ça se reproduise. En fait, il va recadrer pour que ça, son système de pensée s'aligne à, à la foi. Donc, c'est très important ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, la foi ne peut être produite que par le système de pensée qu'on a et avant de, de, de, de, <rire> de passer la parole <rire> le Saint-Esprit une fois m'avait montré une image très forte, c'était celle d'un cycle il dit que euh, les trois dimensions de, de notre être, la parole passe comme étant un cycle, la parole mmh. passe par notre corps au travers de nos oreilles, mmh. ensuite arrive au niveau de notre âme pour mmh. produire au niveau de l'esprit mmh. ça veut ça. dire que si notre système de pensée n'est pas bon, mmh. il se peut que même la parole que notre âme a reçue ne puisse pas produire de manière effective dans notre mmh. esprit et comme elle est censée faire le cycle contraire, passé mmh. par l'esprit, l'âme et le corps, du coup, l'information qui va produire ne sera pas forcément productive. Mmh. Et un peu par rapport à ce qu'il dit, on voit vraiment la force de la pensée, ce qu'encore mmh. une fois, la pensée dégage. Et pourtant, mmh. on voit dans cet épisode, Sarah va rire. Mmh. Mais, et pourtant, on peut dire que le rire, c'est un peu le champ lexical de la joie, d'une mmh. bonne mmh. émotion, mmh. Mmh. mais Dieu, Dieu va percevoir mmh. qu'au-delà du rire, en fait, il y a une pensée, il y a quelque mmh. chose de négatif. Mmh. Donc, mmh. on voit quand même que au travers du rire, dans l'action de Sarah, il y a une mm. énergie qui est quand même libérée, qui mm. n'est pas une énergie <rire> de foi. Mais, mais, mais peut-être même que c'était, même un rire nerveux un lié à son incrédulité. Voilà. c'était peut-être un voit rire nerveux parce que, que, que, que c est c est pourquoi mieux la réprimande oui. ouais. Ce n'est pas un bon rire. Donc ça a dû quand même, peut-être même dans l'atmosphère libérer quelque chose. On voit comme la pensée, donc la pensée libère une certaine énergie positive ou négative. Ça me fait penser, mais à Zachary, le père de Jean-Baptiste mmh. il ouais. va commencer à parler négativement à l'encontre de ce mmh. que l'ange est, mmh. est en train de lui dire et l'ange va faire quelque chose de particulier c'est qu'il va le faire taire, mmh. il mmh. va dire tu n'en parleras plus jusqu'à la naissance de l'enfant mmh. ce, ce qui veut dire en fait que ça, l'ange se rendait compte que ce qu'il pouvait libérer qu'on mmh. parle, mmh. qu'on pensait parce la que ça. ça pouvait plomber l'atmosphère. Exactement, ça pouvait plomber l'atmosphère et arrêter ou peut-être retarder en fait, ça, la, la volonté parole. de Dieu, la parole yes. qui devait s'accomplir. Et à contrario, euh, Marie, elle, elle, elle va poser des questions, mais tout de suite, elle va s'aligner. Mmh. Elle mmh. va dire que je suis d'accord qu'il me soit fait son autre parole. En fait. Mmh. Et je pense que c'est important que nous puissions comprendre que, en fait, tout ce qui va nous arriver dépendra beaucoup de nos pensées. Mmh. Et mais à partir du moment où nous l'exprimons, nous devons choisir d'exprimer la parole de Dieu. Mmh. C'est-à-dire mmh. que dans nos pensées... On peut penser quelque chose de négatif, mmh. de contraire, mais si on libère la parole de Dieu, mmh. ça va, la parole de Dieu fonctionnera. Mmh. Parce que la Bible va dire que si tu crois dans ton cœur, mmh. pas dans la tête, mmh. c'est quand même particulier qu'ils ne disent pas dans ta tête, parce qu'il peut arriver des fois, tu dises, mais comment ça va se faire Mais bon, je sais quand même que Dieu est capable. Mmh. Parce que c'est ça que tu libères, mmh. et non pas ce que tu as gardé comme mauvaise pensée. Mmh. Mais c'est pour, pour ça que certains ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir dans leur mmh. vie. Hein. Le problème, c'est leur système de pensée, en fait. Mmh. Parce que, en fait, l'ange a rendu mieux Zacharie parce qu'il fallait que Jean-Baptiste vienne au monde et qu'il fallait que Jésus naisse parce que les temps Amen. étaient accomplis. Amen. Il s'agit là des prophéties absolues Amen. en fait. Amen. Hein? Amen. Il ne s'agit pas de prophéties Amen. relatives. Là, il s'agit des prophéties Amen. absolues. Amen. Or, la majorité de temps, les prophéties que Dieu va nous donner nous-mêmes individuellement, mm -hmm. ce sont des prophéties relatives. C'est-à-dire qu'elles oh. vont s'accomplir si on entre à l'intérieur. Oui. Et on ne peut pas Amen. entrer dans une prophétie que Dieu a donnée si notre système de, de pensée n'est pas, pas en accord yeah. avec la prophétie yes, que yes, Dieu a donné. Yes, yes, yes, yes. Et c'est ce qui peut faire en sorte que amen. beaucoup, en fait, n'entrent pas dans ce que Dieu mm, a amen. dit. La là, pardon. il fallait que Jean-Baptiste yes. naisse, donc il a dit non, non, non. Mm, non, non. On va le oh, rendre vas, Non, vas, non, non vas, sinon, son mauvais système de pensée Voilà, voilà, voilà. Parce que là, ça risque de tout bloquer. Wow. D'où l'important, vraiment, d'écrire la prophétie, de la confesser, pour vraiment dégager le mauvais système de pensée. Et faire en sorte que notre âme s'aligne avec la prophétie. Et je encore une fois, on l'a dit, c'est pour ça que Dieu va donner changer le nom d'Abraham, d'Abraham, pour que quand sa femme l'appelle, mmh. ça soit toujours la confession, mmh. et que leur âme soit conditionnée par la prophétie. Et mmh. c'est pour ça que Job va dire, <rire> ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça, ça veut ah. dire qu'en d'autres termes, mon système ah, mais... de pensée mmh. va attirer des choses, soit mmh. positives, soit, soit négatives, mmh. qui vont arriver dans mmh. ma vie. Et, je, et, et ce, que je, ce, ce à quoi je pensais, quand tu parlais, c'est que même la façon dont nous voyons les autres mmh. n'est que le reflet de la façon dont nous nous, nous nous voyons, voyons nous-mêmes. Ouais. On ne peut pas regarder les autres de façon excellente sans nous regarder nous-mêmes de façon excellente. C est c est ça. Très, très souvent, on se trompe, on va se dire non, mais quand je te regarde, j'ai l'impression que tu as des choses merveilleuses dans ta vie, mais moi, je suis certain qu'à un moment donné, tu vas forcément voir aussi le mal dans la vie des autres parce mmh. que tu te vois forcément mmh. comme euh, quelqu'un qui, qui ne vaut rien. Ouais, Et c'est pour ça que le regard de Dieu, mmh. euh, euh, déjà sur lui-même, en tant que Dieu, on va voir plusieurs fois, Dieu va dire je suis. Mmh. En ça. fait, la façon dont il se voit, mmh. il va conditionner même les gens autour de lui Exactement. même sa, sa descendance à Exactement. penser comme ça dis que tu es fort pourquoi parce que lui-même il se voit d'une certaine ah façon Ah, même. Dieu ne déprime pas mais, et et là, non. Et, ah non <rire> non Dieu ne déprime pas oh non j'en je ai marre de la vie je ne veux plus être Dieu j'en ai marre du troisième siècle. je veux plus être Dieu non mais attends je me suis souvenu non mais non mais vous imaginez ah, incroyable c'est pas possible et c'est vrai et, et, le et Dieu veut qu'on soit comme lui oui, oui. c'est oui. le genre de pensée qui ne lui traverse même pas Amen. la tête et c'est oh. une pensée excellente je pense que c'est là le pouvoir de la parole de Dieu la parole de Dieu est capable vraiment de changer toute notre conception mm -hmm. au point où nous pensons vraiment comme lui et euh, j'aime bien ce que tu nous dis souvent c'est que lorsque le stress ou certains problèmes arrivent tout de suite tu as la bonne attitude et c'est devenu ouais. automatique en devenu systématique, et ouais. c'est devenu systématique et c'est là la volonté de Dieu mm -hmm. personnellement quand je rencontre un problème Aujourd'hui j'ai du mal à penser impossible, mmh. je sais qu'il y aurait une solution, mmh. je sais, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement assis en moi que mmh. j'ai du mal même à comprendre les gens qui ne trouvent pas de solution, mmh. parce que je me dis persévère seulement, mmh. peut-être que ça va prendre plus longtemps que d'autres, mais ça marchera toujours. Amen. Donc, je pense que c'est tous ces concepts-là que le Seigneur essaie de nous communiquer, pour mmh. que nous puissions être excellents comme lui, que nous puissions profiter de la véritable vie qu'il nous a donnée. Mmh. Amen, amen, amen. Non, mais je reviens quand même sur la mais méditation. La vibration. Mais mais a la, la, la, la vibration. La vibration. <rire> non, non c'est par rapport à ce que le pasteur Gentil disait. D'où la méditation. Mm. La méditation va toujours nous permettre de voir. Il, il disait que Dieu dit partout, Je suis. Et Dieu veut qu'on fasse comme ça, qu'on puisse dire je suis. Mais qu'est-ce que nous sommes yes. C'est le miroir spirituel, la parole de Dieu que nous regardons. Mm -hmm. Je pense que c'est important toujours regarder ce miroir là. Yes. Et comme la Bible dit dans le 2, Corinthiens, 2 Corinthiens, je pense chapitre 14, mm -hmm. nous qui avons le visage découvert, découvert et nous mm. regardons dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Mm -hmm. Ah ben donc nous sommes transformés dans la même gloire mm -hmm. que l'Esprit a. Mm -hmm. Donc c'est vraiment important pour qu'on regarde les autres. Comme Dieu veut qu'on les regarde, on a mm. besoin d'abord de regarder le miroir. Ce mm. mm. miroir-là déteint sur notre yes. intérieur, mm. nous donne une image et finalement donner une façon de penser, mm. un mm. langage mm. sur mm. nous-mêmes mm. et qu'on peut faire finalement parler sur les autres. Mais euh, effectivement, pour pour focaliser est... le débat euh, un peu oui. sur les mm. idées, parce que je vous connais, vous risquez déjà <rire> de partir, de partir <rire> sur... voilà Pour focaliser <rire> le débat <rire> sur, les <rire> oui. que, sur les idées. Parce euh, que penser de la bonne façon Amen. va donner des bonnes, bonnes idées que, et ces idées vont améliorer notre vie, Amen. nous donner Amen. la richesse et le succès. Nous devons donc passer du temps à réfléchir, à réfléchir. Amen. Euh, Amen. de la Amen. bonne façon Amen. pour Amen. pouvoir produire, générer Bonne idée. On a parlé de David justement, j'ai mm -hmm. parlé de David dans l'épisode précédent. Mm -hmm qui va euh, avoir l'idée mm -hmm. de bâtir un temple à Dieu. Et mm -hmm. Dieu va dire que c'est une excellente idée, donc cette idée ne venait pas forcément de lui, mais venait de David. Pourquoi euh, David avait de telles idées C'est parce que David aimait aussi profondément Dieu. Et, et le fait d'aimer profondément Dieu générait des idées à l'égard même de Dieu. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il pouvait se dire, non, mais moi je vis dans de telles conditions, mm -hmm. c'est pas possible que Dieu, ne puisse, pas, euh, Dieu puisse vivre euh, dans, dans de telles conditions. Mm -hmm. Donc notre système de pensée qui va générer la richesse ou la productivité mm -hmm. va être liée aussi à notre amour pour Dieu. Mm -hmm. Pourquoi Parce que même quand on va bâtir une entreprise, on va créer une entreprise on va devenir riche, cette richesse, elle va servir à qui mm -hmm. Elle va servir à Dieu ou elle va servir à nos intérêts mm -hmm. ça. En fait, même l'amour pour Dieu va déterminer la qualité de notre richesse mm -hmm. dans les idées qu'on va avoir. Euh, ah, mais... Barack, Obama, Barack Obama disait dans son amour pour la nation américaine, mm -hmm. on lui a demandé lorsqu'il était président de la République qu « que, euh, Quelle est votre routine quotidienne mm -hmm. pour... Euh, » avoir le succès que vous avez. Barack Obama dit, je ne sors jamais de la maison et de ma chambre sans avoir pris entre 40 et une heure, entre 40 et 60 minutes à réfléchir wow. sur ma, jo wow. ma journée et à penser en fait. Mm -hmm. Il y a des chrétiens qui sont beaucoup dans l'action mm -hmm. et qui ne prennent pas le temps de mm -hmm. s'asseoir mm -hmm. pour mm -hmm. réfléchir et mm -hmm. penser mm -hmm. en fait. Mm -hmm. C'est important, <rire> vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas des temps où vous réfléchissez. Mm -hmm. Parce que vous rencontrez des problèmes, vous avez des défis en fait. Mmh. Vous savez, il y a des problèmes qui se, qui, que, que vous allez vaincre en réfléchissant, en réfléchissant et mais. les solutions vont venir. Ah, et c'est là la différence entre Jacob et Isaïe quand mmh. même. Isaïe hein. mmh. mmh. était un homme de l'action et il ne prenait pas le temps de, de s'asseoir ouais. et réfléchir. Jacob était mmh. un gars, la Bible dit, tranquille sous so les tentes. Mmh. C'était quelqu'un qui réfléchissait, réfléchissait beaucoup et qui méditait beaucoup. Mmh, mmh, mmh. Et voyait même Comment l'ange le sort mmh. euh, des problèmes qu'il a avec Laban C'est quand la il est en train de réfléchir Amen. et méditer, mmh. que l'ange vient le visiter dans le sommeil. Amen, en fait. Donc la réflexion, prendre le temps de réfléchir Amen. dans sa journée, mmh. c'est extrêmement important. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, oui. mais je vais, et laisser, y a, y a, je vais vous laisser prendre la parole. Y il y a un homme qui disait en fait que... Garde ça, garde ça garde ça Il y a un homme qui disait en fait que il y a beaucoup, très peu de personnes qui ré réfléchissent, prennent mmh, le temps de réfléchir. Mmh. Et, mais la grande y a une, y a certaines personnes réfléchissent mal, mmh. mais il y en a d'autres qui ne réfléchissent même pas du tout. Ouais, – réfléchir hein. peut-être deux ou trois fois dans l'année. Mmh. – Ça c'est vrai. – Parce qu'il ils y, a, y a le train du travail, mmh. ils sont en train de bouger dans tous les sens, etc. Machin. Et du coup, ils n'ont pas le temps de, de s'asseoir et de réfléchir. Mmh. Simplement, j'aimerais aussi <rire> dire que il faut aussi faire attention au sujet de notre réflexion mmh. Parce que c'est une méditation Parce que les gens arrivent quand même à méditer aussi le mal mmh. Mais ça ne mmh. n'est pas comme ça C'est ça le truc, c est, c est la, Les la, gens la... peuvent être ingénieux même ingénieux dans le mal, dans hein. le mal. Le mal oui. La vie parle mmh. de ça mmh. D'où l'importance du coup de lire la parole de Dieu Pour que nos réflexions soient en mmh. fait autour, autour de, ouais. de la parole Amen. de Dieu Parce que ta réflexion viendra sur la base de ce que tu as vu mmh. De ce que tu as entendu Tu ne pourras jamais réfléchir sur des mmh. choses que tu n'as jamais vues mmh. Tu n'as jamais entendues Mm -hmm. Donc, en réalité, pour bien réfléchir, il faut que tu puisses d'abord regarder les bonnes choses mm -hmm. et entendre les bonnes choses, mm -hmm. pour que ta réflexion soit productive mm -hmm. selon la parole de Dieu. Amen. Je pense oui, c'est vraiment ça. Il faut que nos pensées notre réflexion ne soient pas dans le champ de l'ambition. Il faut mm -hmm. toujours, pour être vraiment bien, il faut toujours réfléchir. En fonction de la vision que à donner nous a pour donné. notre vie, mm -hmm. je pense que mm -hmm. c'est ce que Dieu veut. Et, et, et ce qui est… Qu a, tu parlais un peu de, de Jacob et Zahû. Mm -hmm on voit parfois il y, y en a il doute un peu de de leur façon de procéder, c de se dire que tiens, bon, je réfléchis, euh, je ne vois pas encore des choses. Mais je pense qu'il faut qu'on perce la réflexion. On voit comment Jacob, un moment, il réfléchit. Isaïe était très pragmatique, peut-être mm. voir certains fruits, mm. Mais Jacob a quand même eu le temps de bien méditer, de réfléchir. Et ça montre, tu parles de la richesse, qu'une idée, qu'on conçoit qu bien, on prend le temps de l'accompagner, peut amener l'accélération dans notre vie. Non, c'est clair. Hein? Donc, euh, les gens veulent toujours voir le, parfois, le, le fruit tout de suite des, des trucs très pragmatiques, tout tout de suite. Mais mmh. ils ne savent pas que c'est important de réfléchir. Mmh. Que quand on est dans la, la réflexion, la pensée, on est quand même dans la dimension du surnaturel, de l'esprit et que quand on conçoit, les choses va aller très très très vite. Quoi. La réflexion va nous mmh. aider à être très productif lorsqu'on mmh. regarde la vie de Paul. La Bible va quand même nous dire que Lorsque Dieu le rencontre sur le chemin de Damas, il avait des lettres avec lui. C'est mm ça. -hmm. Lorsque mm -hmm. il va se convertir, Dieu va utiliser quoi Ce qu'il avait déjà. C'est mm ça. -hmm. Pour qu'il soit plus productif. Mm -hmm. C'est ça. En fait, j'ai remarqué que très souvent certaines personnes vont me dire Oui, mais je sais pas ça, à quoi Dieu m'appelle Moi, je fais un exercice très simple. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu es capable de faire mm -hmm. Ce que tu es capable de faire est le reflet de ce que Dieu veut faire avec toi. Mm -hmm. Si tu sais déjà parler, ça veut dire que certainement il y a des capacités oratoires Tout qui sont au dedans de Exactement. toi. Exactement. Et ça ça nous aide en fait à être productif et à devenir riche parce que mm -hmm. la richesse est au-dedans de nous. Amen. Dieu ne va pas tirer une richesse qui mm -hmm. va tomber du ciel parce que mm -hmm. lorsqu'il nous a créés, il a déjà mm -hmm. tout investi au-dedans mm -hmm. de nous. Mm -hmm. Donc la réflexion nous aide aussi à faire un bilan sur nous-mêmes et à, à, à faire une introspection, à savoir qu'est-ce que je suis capable de faire. Mm -hmm. Parce que supposons que tu ne connais rien, je ne sais pas moi, peut-être en, en mécanique, mm -hmm. le temps que tu vas prendre pour t'instruire dans ce domaine-là sera plus élevé qu'une personne qui s'intéresse déjà au sujet. Mm -hmm. et la personne qui s'intéresse au vrai. sujet aura plus de facilité de s'introduire déjà dans le domaine. Mmh. Et c'est mmh. pour ça qu'en fait, les capacités que Dieu nous donne sont très importantes mmh. pour notre richesse future. – J'ai même, même remarqué, remarqué que, que les gens… – ont également de, des idées. <rire> – Non, ils ont plein d'idées. Bah, – non. Non. On d'idées. – C'est vraiment important d'avoir une vision, de méditer là-dessus. Parfois, on parle de la richesse. Quand on médite, on réfléchit, on pense. Parfois, on va être beaucoup plus sensible aux opportunités qui mmh. correspond à ce qui fait l'objet de nos pensées, que quelqu'un qui ne médite pas, qui pense pas. Les, les opportunités peuvent se présenter, la personne ne va pas reconnaître les opportunités et mmh. puis passer à côté. Oui, par rapport à ce mmh. qu'il dit aussi, j'aimerais, souvent, j'ai remarqué ça à la base dans un jeu, dans un jeu vidéo, lorsqu'on achète une voiture, mm -hmm. on va avoir tendance à voir cette voiture partout. Mm -hmm. Et on va se dire, mais purée, ou bien quand on commence à penser à une voiture, à euh, une certaine marque qui nous intéresse, mm -hmm. on va commencer à la voir partout en fait. Mm -hmm. Si ou si un ami a acheté une voiture, mm -hmm. on va se dire, mais purée, mais en fait euh, maintenant tout le monde achète ces voitures-là. Mm -hmm. Non, mm -hmm. c'est juste parce que tu as tourné tes pensées oui, vers ce vers type ça. de véhicule. <rire> maintenant, tu commences à le voir partout. Mm -hmm. Et c'est exactement la même chose dans notre réflexion. Mm -hmm. Tu seras seulement capable de voir les solutions à partir du moment où tu auras orienté tes pensées vers cette problématique. Mmh. Pour rejoindre ce que le pasteur Gentil disait, une personne qui s'intéresse déjà à un sujet, par exemple la mécanique, mmh. aura tendance à apprendre beaucoup plus facilement que celui qui veut se découvrir euh, mmh. une, une, passion. Ou une passion, par exemple. Mmh. Et en général même, la personne qui s'intéresse déjà, inconsciemment, elle a déjà commencé à s'en former mmh. et à se former en fait. Mmh. Et, et souvent, ces personnes-là, souvent on va se dire, mais euh, en parlant par exemple de la musique, elle va se dire, on va se dire, mais où est-ce que tu as appris à faire ça Elle va mmh. dire, non, j'ai toujours su faire ça. Non, elle ne se rend pas compte qu'à un moment donné, elle a appris, mmh. mais parce que c'est sa passion qui la conduit, c'est le fait qu'elle soit intéressée à ces choses-là qui la poussait déjà à apprendre. Mmh. Tout ça pour dire en fait, qu'il faut qu'on prenne le temps de choisir le sujet de nos réflexions mmh. et quand on les choisit, parce que plus tard, ça va développer des idées. Mmh. On est en train de vous dire que vous devez utiliser vos pensées en fait, pour améliorer votre vie. Tout et fait. là, vous, de, vous allez améliorer votre vie de deux façons. Hein. La première façon, c'est en trouvant des solutions à vos problèmes, hein, en réfléchissant. Mm -hmm. euh, et la deuxième façon, c'est en innovant. innovant c'est important bon. de comprendre que la qualité de vie vrai. dépend vachement de l'innovation. Hein, c'est parce que les gens ont innové mm -hmm. que notre vie aujourd'hui est meilleure qu'il y a 200 ans, qu'il y a 300 ans. Amen. Donc, il y a le fait de résoudre les problèmes, mm -hmm. mais il y a le fait d'innover. Donc, quand tu réfléchis, rien que pour résoudre les problèmes, ta vie n'avancera pas plus vite que celui qui réfléchit aussi pour innover. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que vous devez innover. Innover, c'est amener quelque chose de nouveau. Vous comprenez Apporter sa pierre sur la terre. C'est important de voir que euh, la lumière, quelqu'un a pensé à ça, en fait. La voiture, quelqu'un a pensé à ça. Euh, ça existait sous une autre forme. Même la charrette, quelqu'un a dû Penser, ah, penser à la, char à la charrette et mm, mm, ça a innové, ça a changé la vie des gens. Mm, et mm, quelqu'un mm. s'est dit bah tiens, au lieu que ce soit des chevaux, on peut penser à une mécanique mm, mm, et mm. un carburant qui va pousser la charrette au lieu des chevaux, mm, en fait. Mm, quelqu'un a pensé, quelqu'un a innové. C'est mm, important mm. que vous puissiez utiliser vos pensées mm. pour que vos pensées puissent innover mm. dans votre département. Innover. Dans votre lieu tout de travail, innover yeah, dans, votre cul, dans votre culte, oui. euh, innover. Oui. Parce que beaucoup de pasteurs ont du mal à faire grandir l'église oui. par manque d'innovation. Oui. Et vous savez que même dans les œuvres de Dieu, mm -hmm. même dans la manifestation euh, de la puissance de Dieu, mm -hmm. euh, les prophètes ont pensé à l'innovation. Mm -hmm. Même Jésus mm -hmm. <rire> a pensé tout. à enfin, l'innovation. Est-ce que, est que vous voyez ça yes. Attendez, vous vous rendez compte que devant la mer rouge, Moïse va diviser. Mm -hmm. Va diviser l'eau. Euh, Élie va venir avec son mm -hmm. manteau, il va diviser le jour d'âme. Mm -hmm. Élisée va prendre le même manteau, il, il va, diviser va diviser le, mm -hmm. le jour d'âme. Jésus va se pointer devant l'eau, il va innover. Mm -hmm. il va, il va, il va Au marcher. lieu de diviser, il, il mar va marcher. Mm -hmm. Et nous, quand on lit ce texte-là, ça booste notre foi en fait. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de nouveau. qui est là. Yes. Et il y a quelque chose de plus pertinent. Amen. Donc, notre vie, on doit, on doit innover, on, on doit, doit y tout le temps to to innover, même dans la manifestation de la puissance de Dieu. C'est important d'innover. Je pense la clé, l'une des clés peut-être de ça, c'est encore une fois vraiment, et Proverbe a beaucoup parlé, la réflexion, la mmh. méditation. Mmh. Je pense que quand on médite, qu'on peut vraiment innover, qu'on mm. peut recevoir des idées, que mm. le génie opère, opère en Exactement. nous. Exactement. Euh, être dans un cadre. Je me donne beaucoup. Les gens qui sont toujours les endroits tout en bruyants. Je me dis mais la méditation n'est pas. On voit même le prophète euh, Isaac quand Rebecca arrive. Mm. La Bible nous qui dit qu'il méditait. Il méditait dans les champs. Il, dans ce, ce. Ce. il était dans les champs. Il était seul. les champs. seul. Parfois les gens méditent mais il y a beaucoup de bruit partout. Je mm. dis mais comment vous pouvez méditer La méditation c'est un cadre. Mmh. Où, où tu, tu, tu fais travailler ton homme intérieur pour recevoir des idées. On nous parle même les, même les gens du monde. Mmh. Ils innovent comme ça, reçoivent des vrai. idées. Même on nous parle de Carl, non pas Carl Lewis, lui c'est le sportif. Mmh. On nous parle de Lévi-Strauss. Mmh. Comment il voyait des gens exploiter l'or. Mmh. Ils n'avaient pas des tenues conséquentes, adéquates. Mmh. Il était mmh. en train de les regarder. C'est comme ça que l'évistle ouais. le jeune on lui reçut. Il dit mais je peux peut-être il peut peut-être exploiter l'or avec quelque chose. Donc il était là en train de, de, de réfléchir en train de mais je pense que c'est vraiment la méditation, la mm. réflexion qui nous permet de d'être illuminé, de recevoir et je crois que Dieu est quand même la source des bonnes idées. <monstance> vrai. Parce que je crois quand même que tout ce qu'on voit mm. sur la terre est déjà au ciel. Hein. Par exemple, le, le vestimentaire. Ouais. Bon, on voit lévitique, Dieu va parler ouais. de même du caleçon, des sacrificateurs, mmh. mais, de mais tout vraiment, ça vient du ciel. Ouais. Je pense que ce que Dieu nous veut, c'est pour ça qu'il insiste à la méditation. Pourquoi mmh. il dit même à Josué, médite jour et nuit mmh. C'est parce que pour conquérir Canaan, ça. il faudrait être ingénieux mm. quand il y a un obstacle il faut voir comment contourner ça mm. comment amener le peuple comment ainsi comme Moïse mm. le faisait également tu as parlé comment il va diviser la mer rouge en Dieu mm. on, on va peut en, en deux, deux. <rire> en, Dieu. en Dieu. <rire> my God donc on voit même quand même si les gens vont dire qu'il a crié face à la mer rouge mais il crie quand même à Dieu. Il, mmh. il est quand même en train de méditer. « Mais tiens, il y a l'eau, il y a l'armée qui arrive, on va faire comment ?» Il réfléchit quand même. Mmh. C'est comme ça que le génie va s'exprimer il divise l'eau en deux mm, mm, c'est mm, vrai apôtre mm, pour revenir à, à ce que tu disais par rapport à Jésus les gens vont dire jamais homme n'a parlé comme cet homme voilà. ça veut dire innovation. que même dans sa façon innovation. de parler il innovait en il, fait. il ne mm -hmm. parlait pas mm -hmm. non pas comme les pharisiens ils vont mm -hmm. le comparer ils vont dire mais en fait on a l'habitude d'entendre des gens bah, enseigner d'une certaine façon mm -hmm. mais lui quand il vient enseigner il parle avec autorité, il parle mm -hmm. avec mm -hmm. révélation mm -hmm. il parle de manière différente mm -hmm. et, et, et même ça nos victoires sont liées à notre innovation moi ça me rappelle l'histoire de Gédéon Gédéon a 22 000 personnes Dieu va sélectionner jusqu'à 300 pour emmener la victoire. Ça veut mm -hmm. dire que même les victoires que Dieu va nous emmener mm -hmm. ne dépendent pas de la façon dont nous, on va les concevoir, mm -hmm. ça mm -hmm. va dépendre de l'innovation qui est liée est à Dieu. Amen. Et même Jésus, pour venir à Jésus, parce que c'est vraiment le, le pro de l'innovation, mm -hmm. il va dire « si vous aimez ceux qui vous aiment, en quoi serez-vous différent ?» mm -hmm. Donc autrement dit, innovez, mm -hmm. faites ce que personne ne mm -hmm. fait en fait. Amen. Et je pense vraiment, ça, si on développe l'innovation, mm -hmm. le fait de chercher à faire toujours différemment, on va vraiment réussir beaucoup de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des entreprises qui s'enrichissent, innovent. Ils, ils vont, vont prendre une idée, ils vont la customiser mm -hmm. pour faire quelque chose de meilleur. Amen. Mais ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire si on veut euh, lancer une entreprise qui réussit. Innover. Y a, Il y a, y, a, chose y, a, que les, y a que les chrétiens qui ne comprennent pas l'importance d'innover. Mm -hmm. C'est pour ouais. ça mm -hmm. que le monde prend l'ascendant sur nous. Mm -hmm. sur mm -hmm. nous, hein. mm -hmm. Parce qu'en fait, le monde compris l'importance d'innover. Mm -hmm. Nous, nous sommes là à l'église, on chante tout le temps les vieux chants, mm -hmm. avec, mm -hmm. avec la vieille musique, bon, le, le, tout, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est vrai. Et, et, et voilà. on est toujours dans les vieilles méthodes. <rire> on est déjà dans l'ère de l'information. C'est-à-dire <rire> que les âmes, il faut aller les chercher sur les réseaux <rire> sociaux, dans les réseaux sociaux. <rire> oui. Nous, nous sommes encore, encore allés... Dehors, en train de en fait, faire le porte-à-porte. Porte, en, <rire> en, en fait, c'est <rire> important d'innover pour pouvoir avancer, av en fait. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, en tout cas. bon, Gloire au Seigneur. <rire> gloire, au Seigneur. gloire au Seigneur Gloire à Dieu gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire à Dieu En tout cas, on espère que cette émission Vous a donné de nouvelles idées. idées Je sais qu'il y, yes. y a des personnes qui nous ont regardé Qui ont eu des idées d'entreprise mes mm -hmm. chers frères et soeurs, quand vous allez monter ces entreprises là Je déclare et je prophétise que vous allez réussir Amen. Au nom Amen. puissant Amen. de Jésus Amen. Lorsque vous serez au Palais Royal. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a une chaîne de télé qui vous a fait du bien. ok N'oubliez pas qu'il y avait euh, les modestes serviteurs de Dieu qui étaient là en train de vous parler de la parole de Dieu. Pensez à soutenir Évangile TV si cette émission vous a vraiment fait du bien. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser euh, euh, via les commentaires qui y a juste en bas du player si vous regardez cette émission à mm. travers YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, de, euh, à notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner maintenant euh, afin que vous receviez les notifications des prochaines émissions Pendule à l'heure. Cette série n'est pas terminée. On va encore partager beaucoup de bonnes choses Amen. sur euh, le contrôle, la maîtrise de nos pensées mm -hmm. pour pouvoir réussir notre vie. j'étais accompagné du pasteur Isaac, du pasteur Gentil et le pasteur Darius. L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Vous pouvez nous retrouver sur les applications mobiles Android, euh, iPhone, yes. etc., etc., tout pour votre bénédiction et l'édification de votre foi. Nous vous disons à bientôt.